Si tu es entrepreneur et que tu veux développer ton activité grâce au marketing digital, alors installe-toi car tu es sur la bonne chaîne YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Un objectif, replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors, dans cette vidéo, on va aborder la problématique du bouche à oreille. Pourquoi ça ne suffit pas, pourquoi ça ne sert à rien de compter sur le bouche à oreille pour développer ta stratégie d'acquisition de prospects Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que énormément d'entrepreneurs, aux alentours de 75-80% des entrepreneurs qui se lancent, se lancent parce que, bien effectivement, leur entourage, famille, amis, leur ont dit « mais attends, c'est génial ce que tu fais, euh, tu résous plein de problèmes, alors que ce soit des panages informatiques que ce soit développement personnel, quelle que soit l'activité, et eh bien cet entourage va dire bah, « mais pourquoi tu ne lances pas ton compte Je suis sûr que ça va marcher, je suis sûr que ça va cartonner. » Alors oui, c'est vrai, et au départ, ces personnes, effectivement, euh, risquent d'être vos premiers clients, euh, les premières personnes à faire appel à votre compétence, à votre expertise. Mais voilà une fois que ce pool, cette niche de clients potentiels est épuisée, qu'est-ce qui se passe Comment continuer à développer son entreprise Alors le bouche à oreille fonctionne très très bien au départ, mais c'est un système qui montre très vite ses limites. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est que les gens sont plus enclins à se plaindre quand ils ne sont pas satisfaits et vont avoir tendance à plutôt faire de la mauvaise pub. mais un client que vous allez satisfaire ne va pas nécessairement vous recommander auprès d'autres personnes. Il y a un truc, je te raconte, enfin... Oh, J'aurais bien mais que tu racontes, moi euh, Son problème est résolu, il est passé à autre chose, euh, limite, il vous a même quasiment presque oublié, jusqu'à ce qu'il rencontre un nouveau problème, et là, il reviendra vers vous. Mais pas forcément en, en tant que client, ça sera plutôt du suivi commercial, euh, qui est quelque chose aussi de très très important dans la relation que vous construisez avec vos prospects et avec vos clients. Et donc le bouche à oreille, quand il s'arrête, qu'est-ce qui se passe Eh bien plus de prospects, plus de clients, un chiffre d'affaires en baisse et bien souvent une motivation en baisse. C'est aussi ce qui explique pourquoi beaucoup d'entreprises qui se créent ne passent pas le cap de la troisième année. Et si c'est vrai pour les entreprises de type... Euh, EIRL, ERL, SAS, SARL, ça l'est encore plus vrai pour les auto-entrepreneurs, hein, parce que bah, quelque part, euh, les revenus de leur entreprise, c'est ce qui leur permet euh, de se sortir un salaire et de vivre euh, de la manière dont ils ont envie. Et donc le bouche-à-oreille, et eh bien, quand lorsqu'il s'épuise, et eh bien, bien souvent, ça sonne le glace, ça sonne la fin de l'entreprise. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire que euh, tu ne dois pas euh, demander aux clients que tu as accompagnés et qui ont résolu le problème qu'ils avaient grâce à ton expertise, de te laisser un témoignage sur ta page Facebook, euh, de t'écrire un témoignage par email euh, que tu vas mettre sur tes pages de capture, sur tes pages d'offres et de vente. Euh, voire même euh, si tu es avec des personnes qui sont très à l'aise en vidéo, et bien pourquoi pas ne pas utiliser euh, un petit témoignage vidéo parce que ça a beaucoup plus d'impact euh, qu'un pavé de texte. Donc voilà, mais euh, il ne faut absolument pas compter sur le bouche à oreille pour développer ton entreprise. La seule manière de développer ton entreprise sereinement, c'est d'avoir une vision clair de ton message, de ce que tu veux diffuser auprès de ton audience, d'aller trouver justement cette audience, d'aller trouver les bonnes personnes, euh, celles qui sont prêtes à te rémunérer à ta juste valeur en fonction de ce que tu vas leur proposer et euh, bien sûr de te constituer une base email solide. Pourquoi Parce que comme je dis souvent, euh, que tu sois sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, demain si ces réseaux sociaux euh, veulent changer leur politique euh, générale d'utilisation, leurs conditions générales d'utilisation, et que tu ne rentres plus dans les clous, eh bien ils peuvent purement et simplement fermer ton compte. Et euh, là non seulement tu n'auras plus le bouche oreille, mais en plus tu n'auras plus la capacité de générer des nouveaux prospects. Donc c'est pour ça que le bouche oreille finalement euh, va plus te desservir qu'autre chose. Euh, si j'ajoute à ça le facteur euphorie du début, parce qu'effectivement au début quand on se lance, eh bien comme le bouche-à-oreille fonctionne un petit peu, eh bien on dégage le chiffre d'affaires, on se fait plaisir, on s'éclate dans son job. Mais derrière, eh bien effectivement, euh, comme on dit, plus on monte, plus dure sera la chute, et c'est ce qui se passe généralement avec le bouche-à-oreille. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné ou que tu découvres la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. À cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Bien sûr, lâche-moi un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Ça me montre que moi, qui peux me tromper aussi, je suis dans la bonne direction, que les contenus que je produis chaque semaine euh, t'intéressent. Et pourquoi pas me lâcher un petit commentaire pour me dire si euh, toi tu as utilisé le bouche à oreille, euh, si ça a fonctionné et euh, si tu t'es vite rendu compte des limites de cette technique pour aller chercher de nouveaux prospects hyper qualifiés à transformer en clients. Voilà, c'était Geoffrey, comme d'habitude, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.